Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur et de chanter la gloire de son saint nom. Oh, je pouvais me souvenir encore, et comme les Saintes Écritures le, saint -Écriture le disent, alors qu'il y avait les sept fils de Séval, c'était l'un des présidents sacrificateurs, oui, juifs effectivement, et ces hommes, ils avaient observé, ils avaient regardé, ils avaient vu lorsque Paul priait... Et il chassait des démons, et il agissait, il apportait la parole de Dieu dans le contrée où ils étaient, en ayant parcouru aussi d'autres contrées. Il est arrivé aussi là et il a prêché l'évangile et il a prié, le Seigneur agissait aussi. Et alors, ces hommes-là, ils ont regardé et, et puis ils ont été vers euh, un homme qui était possédé de mauvais esprits. Alors, ils lui ont dit euh, au nom de, de Jésus que, que Paul prêche, nous t'ordonnons de pouvoir sortir de cet homme. Alors, ce qui est terrible, c'est que eux, ils vont effectivement, parce qu'ils étaient les, les fils d'un principal sacrificateur, donc c'était, en fait, aussi des croyants, d'une certaine manière. Et parce que leur père était un croyant, un sacrificateur ainsi. Et, alors, euh, ils crient vers ce démon pour, pour le faire sortir, parce qu'ils euh, ont vu, effectivement, Paul le faire. Alors, ils ont dit que nous aussi, nous pouvons arriver à pouvoir le faire. Et ils se sont vus, d'une certaine manière, aussi étonnant, de ce que, les démons qui étaient dans la personne se tournent vers eux et leur dit d'une manière aussi claire, mais, mais mais je connais Jésus que Paul prêche. Et je connais aussi Paul. Mais vous qui êtes-vous Nous voulons être reconnaissants à notre Dieu de ce que le Seigneur nous connaît. Mais comme il nous le connaît, les démons tremblent. Amen. Nous devons avoir cette reconnaissance que sur la terre nous avons trouvé grâce. Aux yeux de ce créateur qui a créé les cieux et la terre et qui a disposé chaque chose, effectivement, à sa place. Et qui a le contrôle sur toute chose encore aujourd'hui. Oui, le Seigneur est vraiment vivant. Et comme il est vivant, il agit encore aujourd'hui et il contrôle en fait. Vous savez, les gens peuvent penser que réellement que, oh, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu n'agit plus, il n'est plus puissant et, effectivement, et, et ce n'est pas comme ça que c'était en fait dans les temps anciens, et, et en réalité, vous vous souvenez encore euh, de ce, que, lorsque, euh, ce qui s'est passé, le jour où le Seigneur Jésus, d'abord, était sur la terre, il prêchait, et puis un jour, euh, il était quelque part là, un peu plus lointain. vous connaissez cela, nous en avons parlé à maître plus ici, et alors il, il, il y avait une femme, de femmes, a été euh, surprise en, en, en flagrant délit d'adultère, là où il était effectivement. Et les gens l'ont surpris, et ce qu'ils l'ont surpris, et, et, ils l'ont prise effectivement, euh, et puis avec chacun d'eux, a pu arriver à pouvoir prendre des pierres, comme, comme cela a été effectivement écrit, et qu'effectivement c'était la chose qui devait être faite, puisque c'est comme cela que le Dieu d'Abraham agissait effectivement au travers de ce temps qu'il il était en train de marcher avec son peuple, avec la loi qu'il avait donnée effectivement à Moïse. C'est comme cela qu'on le connaissait. C'est comme ça qu'on savait qu'effectivement, que lui étant Dieu, puisque la chose a été comme cela, c'était écrit comme cela, et nous, nous devons appliquer cette chose comme cela. Et oui, ils ont amené cette femme auprès de cet homme-là, l'homme homme de Galilée, qui pour eux était quelqu'un qui était un contradicteur, quelqu'un qui n'avait vraiment pas la connaissance de, de la parole de Moïse, parce que c'était eux qui savaient réellement qui connaissaient bien Moïse et qui savaient mettre en pratique ce que Moïse avait dit. Et ils avaient réellement pris entre leurs mains des pierres, effectivement, et en venant devant cet homme J'ai toujours aimé ce tableau, frères. et soeur. <coughs> Je crois que j'en ai parlé ici à maintes reprises, mais c'est toujours très touchant. Parce que le Seigneur n'était pas avec eux, en fait. Il était tellement loin, quelque part, si lointain, hein, et ils avaient trouvé cette femme... Et là, effectivement, en flagrant et et ils avaient des pierres avec eux, et ils avaient aussi euh, les lois de la loi de Moïse, effectivement, la parole que vous leur avez donnée, leur donnant les droits de pouvoir lapider cette femme, c'est-à-dire, en fait, euh, euh, la tuer avec des pierres, ainsi de suite. Ils pouvaient exactement le faire là où c'était, et avec cette femme, à l'endroit où on l'avait trouvée. Donc, regardez bien, ils prirent cette femme, effectivement, ils cherchèrent partout où se trouvait le Seigneur Jésus. Et ils ont trouvé cet homme de Galilée là-bas, s'occupant de pouvoir faire ce dont pour lesquels il était envoyé, et ils l'ont amené la femme. Je me suis toujours dit, j'ai dit, mais ils auraient dû déjà lapider cette femme de l'autre côté, et puis tranquillement, chacun rentrait chez lui. Vous suivez cela Parce que bien, évidemment, ils ont trouvé, et c'était conforme à la loi de Moïse, donc ils ont dit, mais nous avons la loi de Moïse, nous croyons en Moïse effectivement, nous savons que c'est la vérité. Et puis, on de c'est tous ceux qui peuvent venir, tous ces hommes-là, on n'en croit pas, mais Moïse nous a dit, effectivement. Alors, on a les pierres avec nous. Donc, on met la sentence, effectivement, elle est là, puis on pris de la femme. Chacun rentre chez soi à la maison sans problème, on ne s'occupe même pas de cet homme-là. Mais, regardez très bien, frères et sœurs, ils ont saisi la femme, ils l'ont cherché, ils ont cherché où se trouve ce Jésus-là. <rire> Alléluia. Amen. Parce que, bien qu'ils ne voulaient pas croire en ce Jésus, ah, parce que leur euh, prédicateur, leur principal sacrificateur, tout ça, leur disait, mais cet homme-là, homme il n'est pas, il est pas comme nous, il ne il, il croit pas en Moïse, ainsi de suite, il ne croit pas même pas, il dit, il raconte des choses. Mais... Alors, ils avaient ils quelque chose. Et quand cet homme ici, c'est Jésus ici, il parlait de la Bible. C'est vrai, nous avons entendu Moïse a fait comme Dieu avait fait de Moïse ainsi de suite. Nous avons vu aussi comment c'était Moïse a été appelé ainsi. Mais c'est Jésus ici. C'est vrai que nous ne savons pas effectivement d'où il vient. Mais c'est vrai que on sait que son père est Joseph et, et sa mère est Marie. Parce que vous savez que même son père et sa mère Marie disaient mais il est un peu hors de sens, hors de sens effectivement. Parce qu'avec ce qu'il faisait, il ne comprenait pas aussi parfaitement très très bien aussi. Alors, il dit, mais le connaissant, évidemment, il dit, mais il y a quelque chose, quand même, de très troublant. Lorsque nous regardons cet homme ici, c'est Jésus-là, il dit, mais quand il prêche, quand il parle, il dit, mais d'abord, un, il parle comme ayant autorité. Ce n'est pas comme nos scribes et nos pharisiens qui sont toujours là. Oui, Moïse, oui, ceci, oui, cela, gauche à droite. Mais lui, quand il parle, vous savez qu'on risque qu'il sait effectivement très bien ce qu'il dit. Et puis, il a l'autorité dans ce qu'il est donc Quand il dit, il dit avec autorité dans la chose. Il dit, mais ça, on ne trouve pas. Et puis, il dit, mais, et, et, et puis, quand il parle, effectivement, la parole qu'il lui rapporte, effectivement, c'est, vous savez, comme, comme, vous savez comme, comme, comme, comme Pierre le disait, il dit, mais à qui viennent d'autres qu'à toi Car c'est de toi que viennent les paroles de la vie éternelle. Et, et vous Là où ils étaient, effectivement, vous savez, frère et soeur, le Seigneur, notre Dieu, le créateur de toutes choses, effectivement, de l'homme, de l'esprit, de l'âme, de cet homme, effectivement, même la tout ce qui anime l'homme a été créé par Dieu. Amen. Alors comprenez bien ceci, mon frère et ma soeur, c'est que quand le surnaturel de des dieux est quelque part, même un homme qui aime est censé quelque part, Amen. il sent. Amen. Amen. Et il est, vous vous souvenez encore, frères et soeurs, c'est que et, la femme même de Ponce-Pilate qui n'était pas joui, parce que je n'ai pas lu ça avec les Dieu. Cette femme ici, oh là là là là, là, n'a eu rien à voir avec cet homme-là. Mm -hmm. mm -hmm. Parce que cet homme-là, il était un juste, c'était un saint. Mm -hmm. hey, hey. Alléluia. Regardez très bien ceci, frère. Et quand bien même on l'a amené devant Ponce Pilate, par les principaux sacrificateurs, par tous ceux-là qui étaient des, des grands croyants, ainsi de suite, qui connaissaient beaucoup de choses, ils l'ont amené effectivement devant, devant Ponce Pilate. en disant oui. C'était un malfaiteur, ceci et cela. Et alors, le il allait très bien, comment c'est, oh, il s'est proclamé ceci, il s'est fait ceci. Et puis, il vient et il pose la question, Seigneur, es-tu donc le roi des Juifs? Alors, il dit, mais, est-ce que tu l'es dit de toi-même ou les autres t'ont dit cela de moi? Il dit, suis-je juif moi? non Ainsi, les Et puis, le Seigneur a commencé à pouvoir parler à cet homme. Il dit, oh, si mon royaume était d'ici, bah, mais mon saint était un combat. Il a commencé à parler ainsi comme cela. Et, cet homme-là, Pilate, Pilate, effectivement, qui commençait à pouvoir entendre, il dit Mais oh, es-tu donc roi donc, donc, quelque chose s'est passé dans Pilate, effectivement. Et là, on a commencé à chercher pour Mais je ne peux rien avoir avec cet homme. Il a senti quelque chose d'autre. Il a vu que dans ce Jésus de Nazareth, il avait quelque chose de tout à fait particulier. Quand il parlait, c'était autre chose. Vous vous souvenez encore ce dont on répète la plupart du temps souvent ici, même les gardes qu'on a envoyés pour l'arrêter, vous vous souvenez toujours cela, non Ils sont arrivés là, effectivement, dans la colère. Oh j'aime cela, Avec toutes ces pensées de haine et de colère, il dit, mais on va passer, mais il est comme tous les prédicateurs, ceux qu'on connaît, effectivement, ils racontent des anneries. Et arrivé là, effectivement, et, je vous dis, et le Seigneur, lui, s'était occupé de pouvoir faire ces dons pour lesquels il était envoyé. Ces hommes. Oui, simplement entendre, c'est Jésus. Vous connaissez la suite, non Ils sont rentrés et disent Si vous voulez, allez-y vous-même. Il dit quand nous nous sommes arrivés, non, non, non, non, non, non. Depuis que nous sommes avec vous, jamais homme n'a parlé comme cet Amen. Amen. Donc, ces hommes-là où ils étaient, donc leur conscience, leur intérieur, frère, tout ce qui anime l'homme vient de Dieu. Alors, pendant qu'ils étaient là, malgré qu'ils ne voulaient pas croire en lui, comme étant le Messie, effectivement, le fils de Dieu, effectivement, le, le, le, le, le roi d'Israël, effectivement, celui qui devait venir. Alors, pendant qu'ils étaient là, parce que voyez-vous, quand, quand Dieu fait quelque chose, les sous toujours en ligne de compte. Amen. Amen. Et les, très bien, frères et sœurs, ils étaient là, effectivement, ils ont vu qu'au travers de Jésus, Dieu est vraiment là-dedans. Mais en fait, ce qu'il fait, non, non, on ne veut pas marcher, on veut se mettre sous le visage Moïse. Donc, on prend simplement, nous, c'est Moïse, Moïse, Moïse, Moïse. On ne veut pas voir ceci, non, nous, c'est Moïse. Et c'est vraiment. Mais en prenant Moïse, Moïse, effectivement, pendant qu'ils l'ont en qu a main, pendant qu'ils l'ont en qu il a main pour accomplir ce que Moïse disait, quelque part dans leur forêt intérieur. Ah, mais allons peu demander à ce Jésus-là Parce qu'il savait une chose, il ressentait qu'il avait la réponse. C'est vrai, frère. Moïse a apporté la loi. Jésus a apporté la réponse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est vrai, frère. Mm. <rire> Parce que, vous les... nous devons quand même aller tout de même. Au malgré qu'on ne veut pas aller, mais quand même, l'intérieur de l'homme. Et lui, il ne sait pas le problème. Il était là dans son coin. Mais Et puis, ils sont venus. Il dit, mais... Bon, bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Bon, bon, bon. Certainement, c'est vrai, tu parles, Cécile. Nous sommes venus. D'un côté, on veut aussi prouver que nous aussi, parce qu'on veut se renforcer en, fait en disant que nous avons raison, nous, en nous référant toujours à Moïse. Parce qu'il faut qu'on montre aussi au peuple qu'effectivement, que nous, nous connaissons aussi ce que Moïse a dit par rapport à ce que nous te voyons. Pourquoi est-ce que nous... Pourquoi est-ce qu'en fait, nous, les principaux sacrificateurs, et ceci et cela, nous sommes en opposition avec toi Et parce que tu ne te réfères pas à Moïse comme nous nous en referons. Et maintenant, nous venons effectivement pour pouvoir aussi au peuple que, voilà ici, il faut que le peuple voit que là, en tout cas, là, tu n'es pas en accord avec Moïse. Et puis, ils sont venus avec la femme et avec les pierres. J'aime beaucoup cet Chacun est décidé dans toute sa colère pour montrer. Vous savez, frères et sœurs, quand vous avez l'orgueil dans la connaissance, et des connaissances ne viennent jamais de Dieu. Amen. La connaissance qui vient de Dieu vous humilie, Vous ne pouvez pas bomber la poitrine, moi je connais plus que vous, moi je sais ceci, frère. Quand on arrive à ce point-là, c'est ça que Lucifer est devenu, Satan est devenu, enfin, cet ange est devenu. Et Satan ainsi de Parce que l'orgueil lui est monté dans le cœur. Je connais, je sais, hein, de haut en bas, de ceci, de cela. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, j'apprends toujours. Amen. Amen. Ah oui, c'est la vérité. Amen. Parce que le jour où vous direz que je connais tout, Dieu ne saura plus rien faire avec vous. Parce que, dites-moi, mon frère et ma soeur, lorsqu'une bouteille, est pleine, est-ce que vous pouvez encore la remplir? Non. non. Pour remplir une bouteille, il faut d'abord la vider. À ce moment-là, Dieu peut remplir. Mais si vous êtes accroché à vos doctrines de 1814 jusqu'à aujourd'hui, et vous savez très bien que ces doctrines-là ne vous ont jamais changé. Mm -hmm. Toujours Moïse, c'est comme ça que c'était. Moïse a dit, Moïse a dit, oui, certainement, ils s'accrochaient à cela. Mais leur vie était toujours pareille. Une parole de Dieu doit changer votre vie. Amen. Parce qu'elle a la puissance des transformations elle change les ans. Alors nous avons besoin de pouvoir avoir quelque chose qui, qui a encore la vie, pas les, la lettre ancienne qui a vieilli. Mais nous avons besoin de la parole vivante de Dieu. Et lorsqu'on reçoit, et qui nous met en question, parce que quand je l'entends, je dois me poser des questions. Ah, c'est sûr et certain. Parce que le jour de la Pentecôte, effectivement, quand ils ont entendu cette parole qui est bien prêchée, ils sont pas restés insensibles, frère. La Bible dit que leur cœur était vivement touché, ça vibrait les noms. Ils se sont mis en question, en question de... Oh, je me rends compte qu effectivement que j'ai quelque chose qui me manque. Comme notre frère l'a dit tout à l'heure, c'est une lumière qui brille dans le ténèbre. Et quand elle brille, effectivement, tu dois t'examiner. Tu vois dans tous les sens, effectivement, est ce que je suis comme cela, est ce que vraiment c'est ce que. est ce qu'il me manque absolument rien? Donc, chaque fois, ça va mettre en question, « Seigneur, est-ce que je te plais Est-ce que je suis dans la telle que toi tu le veux ?» Mais je as dire, « Oh, pour moi, c'est terminé. Hein, » ça. Dieu est en train de travailler dans l'âme de celui qui se laisse faire. Amen. Et qui s'ouvre, effectivement, pour que nous... Alors, ils sont venus avec la femme. Ils ont dit, Oh oui !» Voilà. Hum. Moïse nous a dit, « Nous avons surpris cette femme. » En flagrant délit d'adultère. Moïse, dans ses écrits, effectivement, nous a dit à nous, « lorsque une telle femme est surprise ainsi, il faut qu'on puisse la lapider. » Et nous voici là. Et nous sommes venus avec des pierres pour maintenant euh, arriver à pouvoir maintenant montrer qu effectivement que nous voulons mettre en pratique ce que Moïse a dit. Et toi, qu'est-ce que tu en dis <rire> Alléluia. Amen. Et j'ai toujours dit ici, frère, s'ils étaient vraiment convaincus que c'est Jésus-là, elle était qu'un imposteur, effectivement, comme il le disait, il ne serait jamais venu lui poser la question. Parce qu'ils avaient les écrits de Moïse, ils pouvaient le mettre en pratique. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-le-Christ. Non seulement était, mais il est le cœur même de la parole Amen. de Dieu. Amen. Mais, c'est, c'est, c'est, Aujourd'hui, vous et moi, nous avons cette grâce de pouvoir savoir que c'est celui qui a parlé à Moïse dans ces jours Et c'est lui qui était avec Moïse, effectivement. C'est Yahvé là qui a parlé même à Abraham, parce qu'il a dit, mais avant qu'Abraham fût... Vous vous souvenez encore? Dans Jean chapitre 8, pouvons les lire avec vous, regardez bien. Jean chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 48, il dit, « Le Juif lui répondit, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu es un démon Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche au point ma gloire, il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Maintenant, lui dirent le Juif, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Mais alors, qui prétends-tu? Eh, hey, mais tu es prétentieux, toi. En plus, tu es un gamin. Et puis, puis tu peux même dire, Abraham, lui qui est notre père, okay, vous savez, c'est vraiment, et c'était une référence. Abraham, notre père, à nous, il est mort. Tous les prophètes qui sont à Paris, même Moïse et tout cela, ils sont tous morts. Et toi, on ne te connaît pas tellement très bien. Et on ne sait pas, on sait même pas d'où tu viens, papa, on ne sait pas très bien, parce que vous savez cela, non Il est légitime, bah, tout, tout on ne te connaît pas très bien, puis tu prétends ici, mais si quelqu'un croit ce que toi tu dis, il ne verra jamais la mort. Alors il leur dit ceci. Jésus répondit.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 Il dit, mais alors là, là, là, nous comprenons maintenant que tu es vraiment possédé. Parce qu'aucun prophète ne pouvait prétendre une telle chose. Il ah, dit qu'Abraham, notre père, a essayé à la pensée de voir ton jour. Il a vu et il s'est réjoui. Qui es-tu, toi Vous savez, ils ont dit, mais ce n'est pas possible ça. Comment peux-tu dire une chose pareille Il dit, les Juifs lui disent, oh tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Mais c'est vrai, quand il parlait, logiquement parlant, ils avaient raison. Oui. <rire> il était là, où on connaissait Marie, sa maman, et puis euh, Joseph, son, son père, effectivement, comme vous savez. Et il dit, mais on te connaît toi. Mais José, tout cela sont-ils pas ses frères Tu n'as même pas encore 50 ans. Et là, j'ai il me dit, mais alors, nous sommes devant qui ?» oui, c'est vrai. C'était ça le problème. Vous savez, la Bible, quand elle manifeste la manière dont Dieu fait les choses, vous savez, quand on reste dans la logique de l'homme, et qu'on regarde les choses avec notre logique, on ne pourra jamais comprendre les choses de Dieu. Non, non, non, non, non. La logique humaine ne peut pas saisir les choses de Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus était devant eux. Ils, avaient, ils connaissaient effectivement comment ces dieux agissaient. Ah oui! Trois femmes suppliant, même avec l'homme, afin d'éternité, en fait. Mais c'était l'impédé. Ça, c'est le dieu d'Abraham. Ça, c'est le dieu qu'ils connaissaient. Qu'ils savaient que ça fait comme ça, Satan se tombe. Et toi, si Jésus, qui nous parle que tu viens du Père, si tu viens du Père, et que tu es le fils de Dieu, tu es Dieu, effectivement, alors tu dois faire comme Moïse l'a dit. Parce que c'est comme ça qu'on connaît, dieux. Vous savez, frères et sœurs, Dieu ne peut pas être dans les habitudes. On ne s'habitue pas avec Dieu. On vit avec lui. Amen. Et on apprend aussi avec lui. Et quand ils ont posé cette question, ici d'abord nous terminons, alors il dit au verset suivant, il dit, et les Juifs lui disent, les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit. <rire> « En vérité, en vérité, je vous le dis. » Alors là, c'est fort. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Oh là là là là. Il a alors là, c'est le comble de tout. Il a alors, nous remarquons qu'effectivement, que ce jeune homme ici, il a atteint la folie. Il est lui que nous voyons ici, « Avant qu'Abraham fût, il est, il dit je suis. » Vous savez, eux, la réaction qu'ils ont eu, il très bien, il a dit, mais... Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus caché il sortit du temple, passant au milieu d'eux. Ainsi, et ainsi, s'en alla. Parce que c'était le comble, en fait. Mais c'est là qu'il révélait, en fait, sa divinité. Il dit, mais parce que toi et moi, aujourd'hui, quand nous lisons ces paroles, par la grâce de Dieu, par le concours du Saint-Esprit, nous voyons la divinité du Seigneur. Amen. Parce que là, il a dit, avant qu'Abraham fût je suis. ils étaient là comme vous et moi. Ils entendaient, ils mais ils avaient une autre pensée, mais ils étaient dans un autre niveau, frère. Pourquoi, mon frère et ma soeur, comme nous l'avons plâtonné avec la femme, ils ont ramené la femme. Ils ont dit, mais voici ce que cette femme est ici, et toi tu es là, dis-nous maintenant ce que nous devons faire. Parce que Moïse a dit ainsi, et toi, qu'est-ce que tu dis parce qu'en réalité, il ne voulait pas dire quelque chose de contraire par rapport à ce que Moïse avait dit. Il avait confirmé ce que Moïse avait dit. C'est la vérité, non <rire> Regardez très bien, frères et sœurs. Voilà de quelle manière les hommes ont eu à pouvoir saisir la pensée de Moïse, toujours dans les domaines tout à fait humains et charnels. C'est toujours ça la religion, en fait. La religion ramène les choses de Dieu à la pensée, effectivement, à la compréhension tout à fait humaine, non charnelle, effectivement. De, de l'homme pour qu'il puisse avoir saisir ces choses comme cela. Mais sachez toujours que, comme l'apôtre Paul le disait, effectivement, que la loi en soi, elle est spirituelle. Vous avez cela Dans Romain, je vais le lire avec vous. Hein. Regardez bien. Je pense, Romain, chapitre 7, je pense. Regardez. Verset 12. Romains oh ben 7, verset 12. Il dit La loi donc est sainte et les commandements est sain, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là. Mais c'est le péché en fait qui se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par les commandements il devait condamnable au plus haut point. Verset 14. Il dit Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Amen. Amen. Donc, la loi n'était pas... Mon frère, tu peux mettre un peu le commentaire. La loi n'était pas quelque chose de charnel. Où l'homme charnel, pouvait arriver à pouvoir l'interpréter ou faire comme il entendait, la loi était spirituelle. Alors, quand ils sont venus avec cette femme, effectivement, elle dit, mais, mais, Moïse nous a dit, effectivement, qu'on doit faire comme cela. Et toi, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, il s'est tourné, hein? Il a simplement dit ceci, il dit, mais, que c'est lui parmi vous, parmi vous tous qui êtes venus, parce que ça, c'est la chose que vous voulez mettre en pratique. Cela, c'est juste, il dit, mais, que c'est lui parmi vous, qui n'a jamais péché, vous suivez cela, mm -hmm. qui n'a jamais péché, il soit le premier à jeter la pierre mm -hmm. sur cette femme. Ils avaient les écrits de Moïse. C'est vrai, non? S'il vous plaît, frère et prêtez attention à cela. Ils avaient les écrits de Moïse. Ils avaient effectivement ce que Moïse avait dit comme ordre, effectivement, en cela. C'est vrai. Alors, maintenant, là, ils ont entendu cette parole qui vient de cet homme-là, qui était comme un imposteur. Effectivement, on va finalement aller pour lui prouver que nous nous connaissons mieux. Ce que Moïse nous a dit. Afin que le peuple comprenne que nous, nous voulons aider le peuple. Il a simplement dit une parole, mais bon, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que Moïse n'a pas dit ce qui était juste. Effectivement, je ne peux pas comprendre. Mais Moïse, mais vous qui venez avec la pierre pour mettre effectivement, me montrer ce que Moïse avait dit, il faire. Je vais vous poser la question. Qui parmi vous qui n'a jamais péché? donc c'est lui qui n'a même pas jamais péché en quoi que ce soit, qui soit le premier alors jeter la pierre. Alléluia. Alléluia. Alors, je crois que chacun est resté pendant un laps. Non. parce que là, il n'a pas dit, ne jetez pas la pierre. Vous suivez Il n'a pas dit, ne jetez pas la pierre. Il avait le droit de la la femme. Vous prêtez attention Il dit, mais c'est lui, parmi vous, qui n'a jamais péché, qui soit alors le premier pour jeter la pierre. Il n'a pas dit, non, non, non, non il ne faut pas tuer la femme par la pierre. Non. ils avaient les droits. C'est la vérité, non Amen. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Amen. Frères et sœurs, il faut vraiment prêter attention, frère. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment, vous savez, c'est vraiment la filée du couteau, comme le prédit, effectivement. Il faut faire très, très attention dans les choses spirituelles. On ne s'accoutume jamais avec Dieu. Amen. Il va dire, oui, comme je suis, moi je pense. Frère, faites très attention. Ces gens étaient là, ils disent, mais il n'a pas dit, ne jetez pas la pierre sur la femme. Hein. Ils avaient le droit de le faire. Parce que c'était écrit. Maintenant, il dit que c'est lui parmi vous. Puisque vous l'avez là, vous voulez maintenant. Et c'était la sentence, effectivement. Frère, le seul qui est saint, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité, non? Il dit, mais qui est -ce que celui parmi vous qui, qui n'a jamais péché? Bon, qu'il soit donc le premier à le faire. Qu'il puisse jeter la pierre sur la femme, Dieu soit béni. Alors, vous savez, cette femme qui était là, elle avait trembloté, effectivement, elle dit, mais pour moi, c'est terminé, c'est fini, ça. Il dit, mais qu'il soit le premier, parce que tous ceux-là qui étaient là, Chacun d'eux était réellement quelqu'un qui se disait, mais je suis l'homme saint, je suis ainsi ça. Il me dit, mais si toi tu es réellement l'homme le plus saint, il n'a jamais péché. soit le premier, c'est de la pierre. Et puis il s'est tourné. Il a commencé à écrire, par terre, vous savez cela, non Et chacun d'eux, sa conscience commence à pouvoir travailler. Frère, il y a quelque chose que ce peuple a manqué de voir. Qu'il y avait une nouvelle dispensation. Amen. Ce que c'est Dieu qui agissait ainsi au temps d'Abraham, au temps de Moïse, il agit toujours la même, mais il y a une dispensation nouvelle. Amen. Oh oui, frère. On devait arriver maintenant à observer maintenant ce que Dieu était en train de pouvoir faire. Parce que Dieu ne fera jamais quelque chose contraire à ce qu'il a annoncé par la bouche des prophètes. Ce Dieu-là n'est pas le Dieu de la Bible. Il ne va jamais faire quelque chose contraire à ce qui avait été annoncé par Moïse. Non Parce que c'est lui qui avait parlé à Moïse. Mais le peuple devait arriver à pouvoir observer en réalité ce que Dieu faisait et de quelle manière, effectivement, le Seigneur était en train de pouvoir faire la chose. Pourquoi Pour s'adapter, effectivement, pour entrer toujours dans le programme de Dieu. Parce que vous savez... Lorsqu'on stoppe quelque part, avec une vision tout à fait aussi ancienne de choses, on ne peut pas avancer en réalité. On est en train de tourner toujours en rond en fait. Il faut avoir le regard fixé sur le Seigneur, jamais s'habituer, mais ne les laisser. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Comme notre frère Ngongo ce matin, il a lu, il a parlé des événements. Remarquez ces six frères. je vais lire dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, verset 1. Et sur la page 746. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Vous suivez cela Prêtez bien attention, c'est important. Le pharisien, le les abordé à Jésus pour l'éprouver et lui demandait de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, <coughs> « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Amen. Amen. Vous voyez, frère et sœurs, il disait que lorsque vous regardez le ciel, seulement par son aspect, vous savez dire que ça sera comme ça, ça sera comme ceci. C'est vrai, non? Je crois que chacun de nous est capable, quand même, lorsqu'il voit mm -hmm. le ciel engourdi de nuages, mais en tout cas, d'ici là, il va pleuvoir. Donc, on sait effectivement discerner l'aspect du ciel, effectivement, et dire ce qu'il en sera. Alors ici, là, il leur dit, mais... Il dit, mais, hypocrite, effectivement, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes et temps. Pour savoir, effectivement, en quel temps nous sommes, est-ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de faire par une supposition, mais une certitude Dans les choses, effectivement... Pas dit que probablement sera comme ça. Non, frère. Ça va à la certitude que les choses seront comme ça. Pourquoi Parce que... Mais pour quelle raison, frère et soeur Quand il leur a dit, il dit, il dit, il dit, il dit mais génération méchante, il, il, il dit, pour qui des idées Pour quelle raison, frère et soeur Je vais d'abord revenir un tout petit peu loin, puis nous revenons d'un bon pôle, c'est dans mon chôme. Regardez très bien ceci, frère. Vous vous rendez compte que lorsque Jean-Baptiste est entré en scène. Quand Jean-Baptiste, alors que le Messie n'était pas encore là. Non, mais Jean-Baptiste était lui-même enceint. Quand qu il dit qu'il n'était pas là, il était déjà naqué, effectivement, mais je ne parle pas avec Jean-Baptiste à ce moment-là. Donc, Jean-Baptiste était enceinte, effectivement. Les gens pouvaient entendre ces hommes, cet homme, ces jean baptiste prêchant la parole de Dieu, finalement. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils pouvaient voir des hommes et des femmes touchés de leur cœur, effectivement, et ils venaient, c'est autant, se faire baptiser. C'était un événement, mon frère et ma soeur à tel point que des Jérusalem, ils envoyèrent effectivement des gens, des personnes effectivement, un hein, jean je pense à cela, des personnes pour aller voir Jean, nous venons voir cela effectivement au verset 19, je relis, vous connaissez ça, même, je le quelques versets. 5. Voici donc les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, vous met cela, ils n'ont pas envoyé n'importe qui, hein, des sacrificateurs, et des Lévites. Donc des gens qui étaient dans les choses de Dieu. Des gens qui connaissaient effectivement que ça, c'est la parole de Dieu. Ils savaient effectivement lire et aider le peuple à marcher avec Dieu. Alors finalement, voilà comment Dieu demande effectivement. Ils en le Et ces hommes sont venus pour poser des questions bien précises. Et ils savaient réellement, effectivement, ce qui allait réellement prendre position. Parce qu'ils ont posé la question et tu l'écris, c'est ici, c'est si, cela. Il a répondu à cela, dit, mais je ne le suis pas, ainsi, ainsi, puis après, il dit, mais je suis lui, si, si, je ne peux même pas, je ne peux même pas, je ne vais pas les dire, il faut les lire effectivement ici. dit, hein. verset ici, verset 25, ceux qui avaient été envoyés, Jean chapitre 1, verset 25, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète vous suivez Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi, et qui est au-dessus de moi, je ne suis pas dit, de délier, la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent avec moi au-delà du jour où Jean baptisé. Amen. Donc, il leur annonçait effectivement que moi je fais ceci, mais en fait, il savait, comme l'Écriture l'a dit effectivement, parce que ça, c'était en fait dans l'Ancien Testament, hein, donc, tout ça, il avait, parce que euh, le Nouveau Testament, ils n'en tiennent pas compte. Dans l'Ancien Testament, il savait cela. Malachie, je pense, chapitre 3. Malachie, chapitre, verset, verset Malachi, chapitre 3. Verset 1, il dit... Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Malachie, chapitre 3, verset 1, il dit... Voici donc, j'enverrai mon messager, qui prépare les chemins devant moi. Et comme vous le savez effectivement, dans, dans Luc chapitre 17, vous savez la réponse que Dieu a donnée effectivement par l'ange qui est venu. Donc ces hommes connaissaient effectivement que si lui est réellement, et, et c'est le messager qu'on a envoyé, qu'il qu devait venir effectivement, alors c'est ainsi que le Messie va rentrer en scène. Donc ce n'était pas des suppositions que probablement. Donc il y avait des éléments certains. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de probabilité. Mais il n'y a que la certitude. Amen. Amen. C'est sûr et certain. Parce que quand même, vous voyez, quand le Seigneur répondait aux questions que, effectivement, les apôtres lui ont posées dans Matthieu 24, frère a dit tout à l'heure, il était assez clair et précis. Il dit, mais, on dit, mais, lorsque vous verrez le figuier, bourgeonner. Pas probablement les choses. On dit, mais, quand vous verrez mm. le figuier, bourgeonner, ce sont des choses certaines. Amen. Amen. Afin que toi et moi et ma soeur, mon frère et ma soeur, nous n'aurons pas dans la, dans la supposition, probablement que, et c'est si est là, non. Dieu veut que nous ayons la certitude Amen. et l'assurance dans les choses. Amen. Parce que les choses de Dieu ne sont pas probabilité, hum. mais c'est avec certitude. Amen. Parce que vous savez, dans le livre de Luc, je pense, il dit, mais oh, il est excellent théophile du livre de la vie. Luc chapitre 1, je pense. Verset 1. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris ça Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement, et qui sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des richesses exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, des exposés par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Amen. Pas la probabilité, effectivement, mais la certitude. Que c'est probablement comme ça. Non. Mais vous, vous savez, discerner l'aspect du ciel, mais pas le signe des temps. Parce que quand Dieu donne des signes, c'est pour que. On a des signes, frères et sœurs. Lorsque ces hommes ici ont quitté effectivement l'Orient et en chevauchant effectivement sur les chameaux, sur les bêtes sur lesquels ils étaient, ce n'étaient pas des gens qui marchaient avec une probabilité. Ils étaient tellement d'assurance qu'ils ont rentré même. à Jésus. mais nous sommes où est donc le roi des Juifs qui vient Les gens disent, mais ces hommes sont malades. Et non, nous ne sommes pas malades. Nous n'avançons pas avec une probabilité. Nous avons vu son étoile. Amen. Frère, c'est toujours la certitude. Amen. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Frère, un croyant est comme ça. Amen. Le Seigneur a dit à ses disciples, effectivement, n'a pas dit, mais quand vous avez dit, mais, lorsque vous verrez, Jérusalem investi, c'était de si certain. Et il devait avoir cette certitude que ça j'ai vu et ça c'est vrai, oh Seigneur, tu l'as dit. Et ils étaient là. Ils ont posé la question à, à, à, à, Jean, à Jean. Il dit, mais dis-nous qui es-tu Il dit, es dit, dit es-tu Élie? Il dit, non, je ne le suis pas. Mm. Bon. Es-tu Christ Parce que nous savons qu'il doit venir. Mm. Mais si Christ doit venir, en fait, <rire> il doit toujours y avoir un messager avant. Voyez-vous, frère, Dieu ne fait jamais les choses dans le désordre. C'est un Dieu d'ordre. Un Dieu de précision. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas, oh frère, peut-être comme cela, on peut... Non, non, non. Et la réponse, la réponse elle est claire et précise. Amen. A, c'est A, B, c'est B. Amen. Jamais... Hein, probablement que Dieu... Non, non, non, non, il n'y a pas de problème chez Dieu. Si Dieu a dit A, ah, nous faisons A. Amen. Amen. Et ça, effectivement. Ils ont posé la question, mais est tu le prophète? Il dit, non, je ne suis pas. Alors, il dit, alors, dis-nous qui tu es. Oh, oh, oh. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Préparez les chemins. Alléluia. Amen. Ce hommes de savoir que ça, c'est la réponse. Amen. Claire et précise, il dit, mais, comme, à partir, comme a dit Esaïe le prophète. C'est le signe. Oh, oui, vrai. <rire> c'était pas une supposition, non. Parce que c'était écrit. Mm. Bah, Voici la voix qui crie dans les déserts. Mm. Et c'est ce que j'ai fait. Mm. C'est la vérité, non mm. C'était une précision. Mm. C'était la chose. Vous le voyez Vous l'entendez Parce qu'elle est devenue. Vous avez donc entendu Vous le voyez Ça veut dire quoi Si je suis la voix qui crie dans les déserts, quoi Préparez le chemin. Mm. Ce que le Messie est à la porte. Mm. Parce que je ne peux pas être ici sans que le Messie entre en scène. Amen. Ça ne peut pas manquer. Amen. Oh frère, que Dieu nous aide. si vous me voyez, moi, Jean-Baptiste, ici. Ce que ce Messie est certain. Ce que les prophètes ont annoncé est vrai. Donc moi étant là, me voici, ça c'est déjà le signe que je suis là, que lui est ici là. Il jésus ce qu'il est au milieu de nous. C'est vrai, non sais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a donné ainsi, signe certain. Que c'est lui qui cultivera des sangs. C'est celui-là. Les choses de Dieu sont toujours certaines. Il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire que pour le peuple de Dieu, frère et sœurs, la chose de va être claire et précise. Dieu a donné quelque chose au peuple frère. Va réellement voir, vous allez Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Nous devons nous accrocher aux choses de Dieu. Parfois, les gens peuvent penser mal. Que Dieu nous accorde la grâce. Oui, c'est vrai, frères et sœurs. Vous devez savoir une chose, frère. Si ceci, la Bible ici, n'est pas en vous... Frère, vous ne pouvez jamais discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Le trône du jugement doit descendre en vous. Amen. Et par quoi Dieu doit-il juger? Par sa parole. Amen. Je suis certain. Comment toi tu reconnais que ceci est, est l'absolue vérité? Comment tu le reconnais? Comment tu le reconnais Vous connaissez l'Écriture qui dit « Quand Christ, notre vie paraîtra. » Vous savez cela mm -hmm. Si Christ est réellement notre vie, ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas une autre vie. En fait, nous n'avons pas une deuxième vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Donc, par nous, il n'y a qu'une vie, en fait. Parce que si Christ est notre vie, l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis. Regardez, ça dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Donc, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si vraiment Christ vit en moi, qui est-ce que je suis Si Christ vit en moi, qui est-ce que je suis Si Christ vit en moi, qui est-ce que moi je suis? Mm. Mais je suis loin. Mm. Je suis aussi un petit messie. Mm. N'ayez pas peur, monsieur, la vérité. Amen. Vous avez peur, mm. Mais c'est la Bible qui dit. Amen. Si Christ vit en vous, mm. vous êtes aussi de Christ aussi. Ce n'est plus votre vie. C'est la vie de Dieu qui vit en vous. C'est pourquoi il disait. Le œuvre que je fais. Amen. On ne peut pas faire mentir la Bible, frère. Amen. Vous le ferez aussi. Amen. Pourquoi Parce que Christ vit en nous. Et Christ, c'est la parole de Dieu. C'est vrai, non Amen. On est manifestée, c'est la vérité. Amen. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Vous êtes en train de pouvoir peut-être vous poser la question, vous vous imaginez. Aussi longtemps que cela ne pend en vous, les prêtres. je vous l'ai toujours dit ici, frère et sœurs je vais toujours répété, et dans le monde entier, où Dieu m'a encore la grâce de pouvoir aller prêcher, je prêche là. Oui, bon, regardez ceci frère, le message du temps du soir ne fera jamais de vous l'épouse. Amen. Amen. Amen. Mmh. Ne vous tournez pas, le message, le message, le message. Le message de Fera. je sais pas parce que quelqu'un dit, moi je crois au message. Il dit, ah, c'est l'épouse de Christ. Non vrai. Amen. C'est pas un signe que vous êtes l'épouse de Christ. Parce que la preuve que vous voyez sur la terre combien. Combien croit ce message, dit entendez, dit, dit, dit croit ce message. Regardez la vie. Vous direz, frère, le tu dérailles. Pas de problème. Je peux dérailler pour vous. Je vais devenir un fou, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. J'accepte. Mais quand même, soyons un peu, les fils et les gens qui réfléchissent. Combien a-t-il sous la terre qui croit au message, qui se réfère au prophète du temps du soir Oui, en Mais va voir les versions. Celui-ci a sa version, celui a sa version. Et tout un chacun, dans son tour, dans son groupe, croit selon la version de Jésus, toujours se référent du même message. Et donc je me pose la question de savoir cette épouse en question. Il y en a combien 650. La Bible n'est pas seulement que Dieu c'est l'épouse. Et quand il n'y a pas de l'épouse, c'est l'épouse-parole. Ah oui, une seule. Pas plusieurs, mais une seule. Et ça, on n'oublie pas cela parce que c'est le corps de Christ. C'est vrai, non Amen. Alors, c'est vrai cela. L'épouse a toujours été l'épouse. Vous savez cela, parce qu'on a parlé ici, non Le message montre à elle que toi, tu n'es pas comme celle-là. Toi, tu es l'épouse. Mais en fait, ça veut dire quoi En fait, que... Je le répète encore, vous le savez, je le répète encore. En fait, vous avez, c'est... Vous voyez par exemple ce bois ici qui est ici, là Vous voyez, non Si je coupe un morceau de ce bois, je le mets là, il reste un trou ici. On peut venir avec ça. Pour le placer là-dedans, ça n'ira pas. Vous savez cela? Mm. On peut venir avec un autre morceau-là, -là, on placerait là-dedans, ça n'ira pas. Mm. Jusqu'à ce qu'on prenne le morceau qui était là auparavant, mm. qu'on place mm. le bois de terre complet. Amen. Mm. Ça veut dire quoi? Mm. C'est la même nature. Mm. Mm. Donc, quand on parle de l'épouse, mm. ça veut dire que, comme au commencement, mm. il était en qui, à Ève, était dans Adam. 11 de ses hommes, chair de sa chair. Même l'esprit qui était dans Adam était l'esprit mâle et femelle. On a pris l'esprit qui était femelle dans Adam, on l'a placé dans elle. Amen. Vous le savez, non Amen. Donc tout ce qui est fait, était, c'était le parti réel et exact d'Adam. Alors je crois que Dieu étant le Dieu de sa parole, il ne peut pas changer. Oui. Si nous sommes l'épouse de Christ, Christ étant la parole de Dieu, l'épouse est la parole de Dieu. Frère! Ceci est Christ, sous une forme écrite. C'est la vérité, frère. Amen. Alors, si ceci est Christ, et que toi, tu es l'épouse, tu as aussi la parole. Amen. Voilà là où ça blesse. Voilà pourquoi le message a été envoyé. Pour démontrer toi qu'effectivement, non, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Le message n'a pas été envoyé pour qu'on puisse avoir des religions. Pour qu'on puisse avoir des dons. Non, frère. On a manqué de lutte. C'est ce qui se passe, frère. Oh oui, certainement c'est vrai. Beaucoup seront surpris. Et c'est comme cela en réalité aussi, oui. Moïse nous a dit, on s'accroche simplement à ce que Moïse a dit. Ça veut dire que si on s'accroche comme ça, quand Dieu viendra, nous, on le verra. Frère, la parole de Dieu, vivants, est vivante, ce n'est pas une lettre morte. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Elle faut qu'elle soit prêchée, qu'elle soit crue. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pour que tu saches que tu l'as mis, ce hein, qui veut dire que la parole doit avoir une action en toi. Si tu es déjà pleine des dogmes de ceci, de ceci, prophète, prophète, prophète, on ne peut plus rien d'apprendre. Frère et soeur, Dieu ne peut rien faire pour toi. Je vais vous poser la question. Vous êtes né, n'est-ce pas En tant qu'être humain normal. Vous êtes d'abord dans le ventre de votre maman. C'est comme ça que nous étions, non Et alors, quand nous étions là-dedans, eh bien, les mamans, on ce qu'on appelle, je ne même pas décrire cela, et puis le bébé est sorti. Et puis que le bébé est sorti du ventre de sa mère. Et là, le premier geste que l'enfant fait, d'abord, vous savez, on tape, il pleure, et puis il vit et puis automatiquement, c'est vrai ou pas Qu'est-ce qu qu'il fait le bébé Il boit du lait. En fait, boire du lait pour le bébé, c'est manger son repas. Je vais vous poser la question. Depuis que le bébé a commencé à manger, quand il est sorti de et sa maman ici à la patine, cest il fatigué de manger Jusqu'aujourd'hui, quel âge avez-vous Vous avez des casseroles dans la maison, non vous cuisinez tous les jours, non Vous mangez, non Depuis ces jours-là jusqu'à ces jours, vous continuez à manger. Amen. Ça veut dire quoi Vous êtes un être humain qui vit en fait. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on est né, de Dieu, frère, tous les jours, Amen. Amen on vide la parole ne me dis j'en ai assez moi j'ai connu tout, c'est pas possible tu peux manger du feu de maintenant du 1er janvier au 31 tu dis j'aime, j'aime, j'aime j'aime. Mm -hmm. ah, ah. oui. qui va me dire qu'aujourd'hui il va prendre la semoule cet après-midi avoir des enfin, frères c'est vrai non oui. il y avait ce qui est et durer chacun de vous après eh, quand on commence va dire ah mes frères eh, eh, réduis un peu parce qu'on doit les manger parce qu'ils vont Tu n'es pas une pierre, tu es un être humain. Mm. Tu dois manger. Mm. Jusqu'au jour où tu es dans le cercueil. à ce moment-là, tu t'arrêtes. Mm. Mm. C'est la même chose mm. avec la parole de Dieu. Mm. Jusqu'à ce qui veut nous chercher. Mm. Mm. Mm. Nous avons toujours besoin de la parole de Dieu. Mm. Mm. N'oubliez jamais cela, frère. Mm. C'est absolument incontent. Bien, mm. <rire> la frères. frère, ne vous endormez pas en disant, « Oh, moi, je suis arrivé. » Jamais, jamais, frère. Nous avons besoin toujours. Amen. et nous examiner avec les saintes écritures d'être sûr parce qu'on ne joue pas avec Dieu on finira par le payer un jour Amen. les voyons